Merci. l'exemple Micronave dans une deuxième version augmentée donc l'objectif c'est d'enrichir Micronave avec un peu plus de choses sur les UI view avec une toolbar et bien évidemment avec la gestion propre euh, d'un popover sur grand terminal. C'est aussi simple que cela. Regardons le comportement de Micronave dans sa deuxième version sur un petit terminal. Donc, j'ai exactement la même présentation que j'avais dans la version 1, sauf que vous voyez qu'au-dessus, j'ai une toolbar. Et donc, on ne va pas regarder ce qu'il y a dessous, mais rassurez-vous, ça fonctionne pareil. Vous avez exactement le même mécanisme. Donc, pour ça, ça n'a pas changé. Et ici, je peux, vous voyez, avancer. Alors, évidemment, ça ne fait rien. Il faudrait que j'ai une deuxième page. Mais je peux ici revenir en arrière. Et je peux également aller en avant quand cela est possible. Si je tape là, eh bien, il me demande si je veux aller au LIPSIS vraiment et si vraiment je veux aller au LIPSIS, il me charge la page LIPSIS. Bien évidemment, le bouton ajuster fonctionne également. Bien évidemment, mon application fonctionne également à euh, l'horizontale. Et d'ailleurs, euh, vous voyez que si je fais ça et que je change, eh bien, la réorientation a été réglée. Géré par le système. Donc, Si je sors ici, je vais demander à saisir une URL, donc je vais taper n'importe quoi. Et vous voyez, j'ai bien la récupération de mon erreur Et vous observez par ailleurs que la gestion de la rotation est bien prise en charge. Que donne cette même application sur un grand terminal bah, même chose sauf que les pages sont évidemment un petit peu plus grandes et vous voyez c'est la différence majeure. Et eh bien euh, en fait euh, l'action sheet apparaît sous forme d'un pop-over et euh, chose intéressante comme j'ai tout géré proprement, j'ai bien géré la rotation dans mon application, vous verrez le source Eh bien euh, les choses se passent bien lorsque je change l'orientation de mon euh, terminal. Et si je dis que je veux aller voir le site du Lipsis, eh bien j'ai ici ce site qui s'affiche correctement. Même topo là, si je faisais un affichage euh, de euh, l'action et que je change la rotation, tout est géré proprement parce que bien évidemment bah, c'est lié au fait que j'ai un View Controller que je gère proprement la rotation et que du coup lui bah, il sait à peu près tout gérer proprement. Ben, voilà c'est nickel non Regardons dans un premier temps le source associé au view controller. Donc vous avez ici deux alertes du contrôleur, donc une alerte et une action. Vous avez ici un UI text field qui me permettra, on l'a vu dans une autre séquence, de récupérer les réponses associées à euh, l'alerte. Et puis on a ici une vue, et puis je teste si j'ai affaire à un grand ou à un petit terminal de manière à pouvoir différencier le comportement. Regardons donc ce qu'il y a dans le View Controller. Donc, côté construction de la vue, c'est assez simple puisque tout est délégué à ma vue. Je vous rappelle qu'on a ici une architecture qui est logique, qui est propre. Je vais respecter le MVC, même s'il n'y a pas de M. Donc, j'ai le View Controller et j'ai la vue qui est ma vue et euh, je dis que la main view c'est le V que j'ai construit et ensuite eh bien je construis, je particularise mes alertes la première alerte eh bien euh, elle contient d'abord un texte puis ensuite OK cancel vous voyez que le texte je le pré-remplis euh, je le mets en bleu et puis euh, j'associe euh, la référence sur une text view qui me permettra de travailler ensuite pour récupérer la valeur du texte. Euh, là, j'associe la méthode lire URL. Si je dis OK, rien si je dis nul. Et pour l'action, j'associe la méthode charger page l'ipsis dans le cas où je dis oui et puis rien sinon. Euh, ça, c'est le view will transition to size qui va euh, gérer proprement la rotation. j'ai au niveau du contrôleur une fonction qui sera appelée lorsque euh, soit le backward soit le forward sur la barre d'outils de la vue sera invoquée. Et s'il est appelé, eh bien euh, là je vais jouer, euh, je renvoie l'information au contrôleur et le contrôleur va agir sur la vue via des méthodes qui sont des méthodes que je devrais implémenter dans ma vue, on va le voir bientôt. Ça c'est la méthode nouvelle URL qui va me lancer un alerte WC okay. et puis euh, cet alerte VC bah, va peut-être me faire un rétro appel euh, vers quelque chose, euh, vers une méthode lorsque je vais appuyer sur le bouton euh, OK. Euh, ici ça c'est euh, ce qui est associé euh, à la méthode aller, euh, Lipsis. Ça c'est associé à la méthode LireURL. Vous voyez ça c'est celle. Euh, si l'action euh, s'exécute, il faut que je récupère le texte dans la réponse. Et en fait, alors c'est intéressant, pourquoi est-ce que je fais ça Parce que si je fais self.view, self.view c'est de type UIView. D'accord Mais en fait, mon type ma vue est un sous type de UIView donc en fait je spécifie ici que tu dois le considérer comme un ma vue et donc par conséquent c'est important parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire v.chargéurl parce que v.chargéurl si v est une UIView chargéurl n'existe pas okay et donc vous allez voir ce truc là dans plusieurs de mes méthodes qui est archi classique en Swift en tout cas. Ensuite et eh bien euh, j'ai la fonction euh, à l'ellipsis qui va euh, eh bien tout simplement euh, lancer euh, un popover comme c'est une action hein, eh bien je vais tester si c'est un grand terminal ou pas d'accord et donc je dis euh, c'est un popover vous voyez je ne le fais que si c'est un grand terminal je factorise ici euh, l'appel euh, sur euh, le contrôleur hein, puisque un UI Action Controller, c'est un contrôleur de vue particulier. Et puis ici, euh, j'ai euh, la méthode euh, chargée page LIPSIS qui est invoquée si le résultat de cette action c'est oui. Regardons maintenant ma vue. Donc ma vue ça ressemble énormément à ce qui euh, a été fait, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'était la même chose. Donc là il y a quelque chose de nouveau. Donc je crée une toolbar et un certain nombre de boutons. Et vous voyez ici le bouton back, forward et puis c'est à l'ellipsis et puis le chargement. Vous avez, alors j'ai mis entre pointillés ce qui existait déjà dans l'ancien init parce que sinon il était un petit peu large. Donc là on va simplement regarder ce qui est nouveau. Donc ici ce qui est important c'est que je crée deux boutons supplémentaires le bouton small space et le bouton var space small space je lui dis qu'il a un espace de 20 points et var space c'est un espace qui sera variable donc je peux maintenant avec tout ça remplir euh, le tableau qui va me donner la liste des boutons et ils sont dans l'ordre hein. vous n'avez qu'à regarder la tête que ça vient au niveau de l'application j'ai un espace j'ai le backward j'ai un espace plus petit j'ai le load le chargement d'une URL, j'ai un espace plus grand, j'ai le forward, j'ai un espace, donc là j'avais deux petits espaces, j'en ai un plus grand et j'ai ici le, sur la droite, aller directement au lipsis. Bon ensuite ici ben, j'ajoute euh, les cibles pour euh, les euh, boutons. Et euh, après les subviews, donc ils sont là, j'en ai supprimé certains. et bien, vous avez ici l'ajout des cibles pour les bar button items. Donc, je dis que je vais les chercher dans le super view, puisque vous vous souvenez, les méthodes, je les ai déjà présentées, elles sont dans le view controller. Et puis, je donne ici les sélecteurs à chaque fois. Et puis, je dis que, comme avant, le web view, le web view, c'est moi. Alors bon, ça on ne touche pas, dessine dans format ne change pas. Il y a juste l'ajout de la frame associée à la toolbar. J'ai ensuite allé ici ajuster, revenir le WebView, load etc. Celle-là, elle ne change strictement pas. Donc ramenez-vous à la séquence correspondante pour voir ce qu'elles font. Et euh, maintenant on va voir les méthodes supplémentaires. Donc depuis le contrôleur, j'avais besoin d'avancer ou de reculer dans la pile de vue de la UI WebView, donc je le fais via certaines directions j'aurais pu simplement rendre public WV et à ce moment là le faire directement depuis le contrôleur c'était aussi une autre possibilité bon, montrer les deux Ici charger url c'est une méthode qui était appelée dans les méthodes qui réagissaient en contrôleur d'alerte euh, et en fait je charge ici une url que je passe en paramètres et puis je fais ici sur le webview le load request et maintenant chose que je n'avais pas dans la première version de Micronav et eh bien c'était normal que les, les url que j'avais étaient des url vers des pages locales donc on peut imaginer que les erreurs de chargement étaient limitées c'est un peu débile euh, par contre là maintenant je permets de rentrer des url il faut que je sois capable de gérer les problèmes et euh, du coup il faut que je réponde au euh, UI WebView Delegate Protocol et par conséquent en particulier je gère les erreurs. Que se passe-t-il en cas d'erreur et eh bien ici je vais utiliser une alerte donc cette alerte je vais utiliser euh, toutes les informations que me rend euh, le, le, le système via euh, le erreur ou NSError en Objectif C et euh, du coup ce que je vais pouvoir euh, faire c'est tranquillement euh, simplement j'ajoute un bouton OK pour pouvoir passer le truc et je vais euh, l'afficher. Alors, il y a quand même un truc un peu particulier que je dois vous signaler ici. C'est que je suis dans ma vue, je n'ai pas de contrôleur. Alors, en fait, je pourrais remonter euh, au contrôleur, hein, euh, mais euh, j'ai choisi un autre système parce que ça peut arriver que vous soyez un petit peu profond euh, dans la hiérarchie, que ce ne soit pas très pratique. Donc vous avez, ça c'est un truc qui vous permet en fait de trouver un contrôleur, vous le trouvez via la vue. Alors en fait c'est compliqué. Ça c'est l'application, ça c'est euh, la référence partagée vers euh, l'application. Donc euh, UI application c'est une, une classe et ça c'est un attribut statique de classe ou une méthode de classe si vous êtes en objectif C. Euh, ça c'est la liste des fenêtres et la fenêtre 0 c'est forcément l'écran. D'accord Et en tout cas, je suis sûr qu'elle existe. Et euh, ici, je demande le root view controller. Pff, à ce moment-là, j'ai un contrôleur. Et à ce moment-là, c'est à lui que je demande de faire la présentation. Voilà. Et à ce moment-là, je lui demande d'afficher eh euh, le euh, contrôleur d'alerte que je viens de lui construire. Reposons-nous la question du respect euh, du modèle MVC comme on l'avait fait dans euh, Micronav euh, la fois d'avant. Alors en fait ici vous voyez c'est que au niveau du contrôleur je gère toutes les actions associées au bar C'est assez logique parce que de toute façon les bar ils sont vus et ils sont manipulés au niveau du contrôleur de vue. C'est à dire que la toolbar je l'associe au contrôleur de vue. Alors je pourrais aussi l'associer à la vue mais là je l'associe au contrôleur de vue. Et par contre la délégation je la gère, les méthodes de délégation sont gérées ici au niveau de la vue puisque je considère que je suis au niveau euh, toujours de ma vue. Bon, c'est un choix hein, de design, je vous l'ai présenté et juste pour vous montrer que ben, euh, ce modèle MVC vous pouvez être amené à l'interpréter de différentes manières. Ben, en guise de conclusion, c'est un joli exemple parce qu'on voit de la délégation du comportement adapté en fonction des terminaux, du passage de comportement, des rétroappels dans tous les sens, hein, avec soit... Euh, enfin, ce qui change en fonction que vous passiez par un contrôleur d'alerte ou que vous passiez par un target sur un bouton, c'est simplement la façon dont on définit euh, la méthode cible, c'est tout. Mais sinon c'est rigoureusement euh, identique. Et donc là vous avez de quoi vous occuper, vous avez de quoi consommer de l'aspirine et en particulier peut-être pour des exercices que vous seriez amené à faire un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.